Euh, bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Milan, euh, je suis Innovation évangéliste chez Smile. Actuellement, j'ai été euh, Product Designer euh, chez KPMG, j'ai eu plein d'autres étiquettes euh, par le passé. Aujourd'hui, je vais vous parler de LSP, donc de Lego Service Play. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà la méthodologie euh, dans la salle Personne Parfait, j'ai bien fait de préparer des slides, du coup, pour présenter un petit peu ce que c'est euh, le LSP. Euh, donc, oups, Le LSP, c'est une... Euh... Une, qui est de, de, une méthodologie qui a été inventée par le groupe Lego euh, avec l'émergence des jeux vidéo, lorsque les jeux vidéo sont apparus euh, ils se retrouvaient un petit peu confrontés à bah, comment on se réinvente nous en tant que euh, constructeurs de jeux euh, très tangibles, de briques, etc comment on fait pour euh, rester compétitif euh, et donc euh, ces questions là, bah, ils, ils ont mené euh, plein d'ateliers un peu classiques un peu de réunions, euh, de comités, etc euh, dans des grandes salles avec euh, des tables immenses, et puis où tout le monde finalement était sur son fauteuil et n'arrivait pas trop à à s'exprimer, ils se sont dit, bah, les réunions traditionnelles, finalement, ça ne fonctionne pas quand on, on essaie d'avoir une, euh, une, une question si vague que euh, comment on se réinvente en tant que groupe. Donc, ils ont missionné des chercheurs pour travailler sur euh, euh, donc, notamment des chercheurs en neurosciences euh, pour travailler sur une nouvelle méthodologie. Les chercheurs se sont dit, bah tiens, ça serait cool d'utiliser euh, les briques Lego en même temps, vu que c'est euh, pour le groupe. Et ils, sont, ils, ils ont mis au point une méthode euh, sur une dizaine d'années qui permet en fait d'utiliser euh, les, euh, les briques pour euh, manipuler finalement en 3D avec nos mains, des concepts qui sont juste dans notre esprit. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous allez faire des réunions classiques avec un paperboard, bah, vous allez euh, finalement faire quelque chose en 2D. Ça va être un aplat. Lorsque vous le faites sur votre ordinateur, c'est souvent la même chose, à moins que vous commenciez à, à, à faire des réunions où on construit en 3D. Bon, je pense que la modélisation 3D avec des équipes en pleine réunion, ce n'est pas forcément le, euh, le truc qu'on peut faire. Mais donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus tangible et qui permette d'exprimer euh, peut-être des choses qu'on a du mal à conscientiser avec euh, de la 2D euh, classique. Euh, au bout de ces euh, 10 ans de recherche, Lego il dit, euh, ils se sont dit bah, « Ok, c'est cool, on a une méthodologie maintenant, on a répondu à notre question, mais en fait, on n'est pas un cabinet de conseil, donc euh, la méthode-là, on va l'open-sourcer et on va laisser les chercheurs qui ont travaillé dessus pouvoir itérer et euh, continuer à faire vieux la méthode. » Donc en fait, ils ont open-sourcé ce qu'on appelle le LSPV1 et puis il y a différentes itérations qui ont été faites par différents groupes de chercheurs euh, dessus. Elle est maintenant... Euh, alors, ils aiment bien dire qu'elle a été validée par le MIT mais en fait c'est tout simplement que euh, le, le MIT propose ça en termes d'outils de, euh, de résolution lorsque euh, lorsqu'ils font des, euh, des ateliers et euh, c'est enseigné dans plusieurs grandes écoles euh, et euh, notamment euh, si vous voulez vous former à euh, cette méthodologie il euh, y a un côté un peu select parce qu'il n'y a que 12 Master Trainers qui existent dans le monde, et donc du coup, euh, en fait, on peut devenir facilitateur euh, en ayant suivi euh, une formation avec eux, par contre, pour devenir Master Trainer, ça prend un petit peu plus de temps, et pour le moment, il n'y en a pas eu de, de nouveau. Euh, les ateliers sont toujours, et c'est un peu le, le truc difficile, c'est qu'ils sont toujours sur mesure. Il n'y a pas une offre packagée, parce qu'en fait, chaque besoin des, de, qui peut être exprimé, chaque problématique, chaque grande question auxquelles les gens essaient de répondre est unique. Et donc, du coup, en tant que facilitateur, bah, il faut monter un atelier complètement euh, euh, sur mesure. On ne peut pas se dire, ah, bah, tiens, ça, c'est une problématique classique. Parce que si c'est une problématique classique, bah, finalement, c'est pas quelque chose où on va utiliser du Lego Serious Play euh, parce qu'on a des blocages sur euh, l'utilisation de méthodes classiques de résolution euh, d'idéation etc en termes de volume c'est entre un à deux jours d'atelier ça dépend un petit peu euh, et quand je dis un ou deux jours d'atelier c'est genre 9 heures par jour euh, donc c'est plutôt conséquent euh, et euh, on, moi j'ai toujours euh, je recommande toujours le, le fait de, de deux jours c'est toujours mieux qu'un c'est pas pour vendre plus mais c'est parce qu'on a la capacité aussi d'explorer plus de choses et euh, si on a des groupes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des euh, des méthodes d'idéation, ça peut être un petit peu euh, très lourd pour eux de se faire 9 heures par jour euh, pour, euh, pour ce genre de truc. Les clés du succès euh, de, de cette méthode-là, c'est d'avoir confiance dans la méthode, et c'est ce qu'on appelle toujours euh, aux gens. Alors, il euh, y a un peu un côté très euh, « si, et confiance, ça va marcher », mais en vrai, ça marche. <rire> euh, le truc, c'est que tant qu'on qu n'a pas expérimenté la méthode, c'est vachement difficile de se représenter ce que ça peut apporter et quels sont les outcomes, parce qu'on peut, peut le décrire finalement, mais c'est l'expérience d'utiliser la méthode qui est euh, l'outcome le, le, en soi, parce que les gens vont partager une expérience, vont partager un récit et vont beaucoup mieux retenir toutes les choses, en fait. Euh, il faut une équipe qui est diverse euh, et représentative, c'est-à-dire si vous avez des gens de la compta, si vous avez des gens du de support technique, eh ben, il faut les inclure aussi, il ne faut pas juste mettre des sachants, il ne faut pas juste mettre des, euh, des experts métiers. Euh, il faut faire ça en dehors des murs, euh, j'en ai conduit quelques-uns où on faisait ça finalement chez le client, et puis en fait, euh, bah, sur une journée entière, il va quand même se faire déranger à un moment. Donc vous allez avoir vos équipes qui vont être un peu, euh, euh, les clients qui vont être un peu empirisés. donc c'est toujours bien de le faire en dehors, et puis ça leur permet aussi de de, de s'aérer l'esprit et de pas être euh, finalement dans, dans un mode je suis euh, je suis au boulot. Cultiver euh, le partage et la bienveillance, ça c'est toujours un point euh, qui est un peu difficile au début, c'est-à-dire que les gens viennent toujours en mode euh, « ah mais je suis pas sûr » machin tout ça, donc ils ont une façon de tourner leurs phrases qui sont vachement négatives et qui les bloquent, et donc l'idée c'est à chaque fois de les accompagner pour les faire reformuler ça de manière positive, c'est-à-dire qu'il n'y a, de... a, a personne n'a un savoir universel et tous les gens doivent être mis à égalité, donc il faut cultiver ça en fait à l'intérieur du groupe, de manière à ce qu'il n'y ait pas des leaders d'opinion, ce genre de choses qui, euh, qui émergent. Et le dernier point c'est le hard fun. Alors le hard fun qu'est-ce que c'est euh, L'idée c'est si euh, finalement on veut commencer l'atelier, on est quelque part là et puis ici c'est le, le but qu'on souhaite atteindre, c'est de répondre à notre question. Bah, une méthode d'idéation classique c'est plutôt de se dire on va faire une progression linéaire et puis on va essayer d'y aller. Euh, D'autres méthodes ça va être, euh, bah, en fait on va avoir une courbe d'apprentissage de la méthode qui va être énorme. Donc on va avoir les gens qui vont être super, euh, super fatigués finalement parce qu'il y a une, un énorme effort à fournir au début et puis des outcomes qu'à la fin. Le hard fun, c'est euh, une idée d'approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois challenger les gens un petit peu, donc ce que vous avez au-dessus de la courbe, euh, euh, au-dessus de la flèche euh, jaune, pardon, et on va les challenger et à chaque fois il va y avoir un espèce de système de, de récompense finalement parce que ça va être du jeu ça va être euh, bah, on joue quand même avec des briques lego finalement donc il y a un côté où euh, les personnes vont être challengées mais se reposer un peu, challengées se reposer un peu et ce qui nous permet en fait de les tenir en haleine très longtemps et d'avoir euh, de, de très bons résultats sur euh, sur du serious game en fait comparé à d'autres types de serious game euh, Trois petits retours sur euh, l'utilisation euh, de la méthode le premier, c'était comment dans mon groupe chez Smile, on, vous, on monte un prototype sur l'industrie 4.0. Donc le, le, le truc de base qu'on nous avait donné, c'est euh, bah, l'industrie 4.0. Qu'est-ce que c'est dans notre scène euh, et comment on va aller sur un salon là-dessus. Et nous, ce qu'on a voulu développer derrière, c'est comment en fait on va être perçu sur ce type de salon tech. Et c'est ce avec quoi on a utilisé la, la méthode. Donc on a d'abord demandé aux gens de, de, de modéliser finalement ce qu'il est défini de manière unique. Euh, ce qui les motive et euh, ce qui motive les gens à, à rejoindre le groupe, euh, à rejoindre notre entité et à travailler ensemble. Euh, et donc là, c'est assez, euh, assez rigolo, c'est que... Euh euh, Peut-être que vous, ça ne vous parle pas ça, mais en fait, dès que je vais montrer cette photo-là à des participants de cet atelier-là, ils vont tout de suite se rappeler ce qu'ils ont voulu construire, toutes les métaphores qu'ils ont voulu euh, mettre à travers chaque brique, la, la petite brique rouge au-dessus, le pourquoi on a mis des fils, etc., pourquoi c'est euh, au-dessus, etc. Et, euh, et c'est un moyen très fort d'impliquer les gens et euh, d'avoir de, des, des, finalement des ambassadeurs après qui, sont, euh, euh, qui ont ce, ce, cette connaissance et qui peuvent la partager euh, dans les équipes. On leur a demandé ensuite de comment les autres les perçoivent. Donc c'est pour ça que vous avez par exemple des, euh, des petits plots rouges euh, qui, ont été, euh, qui ont été ajoutés sur, euh, sur les côtés. Ça c'est euh, la perception des gens finalement par rapport à, euh, au modèle initial qui était l'entreprise. Le, euh, Et après on leur a demandé bah, à, à quoi vous espérez devenir finalement, euh, connaissant pleinement qui vous êtes aujourd'hui, qu quelle est cette, cette représentation de vous que, euh, que vous voulez donner sur, euh, sur les salons. Donc c'est assez rigolo, on a plein de plein de trucs dans tous les sens. à vous, ça va pas forcément vous parler, mais si moi je leur donne, euh, si je leur remontre encore ça, bah aujourd'hui, ils vont pouvoir me raconter toute l'histoire qu'ils ont voulu mettre. Pourquoi ils ont mis euh, ce genre de truc À quoi cette petite brique rouge là, ça correspond Qu'est-ce que c'est ça ici Par exemple, moi, je me rappelle, ça c'est euh, le dépôt de connaissances. Là, c'est le partage entre les différentes, euh, les différentes branches au sein de notre groupe. Donc, on a le groupe qui représente au milieu, on a la communication avec les, les antennes, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est très vivant et qui reste très dans, dans les esprits très longtemps après. La méthode, par contre, elle amène des frustrations aussi, parce qu'on bah, construit, donc forcément, au bout d'un moment, il y, a, il y a des frustrations qui peuvent émerger, et c'est normal, euh, on, on les accueille finalement, et typiquement, sur ce genre d'atelier, bah, ce qui était gênant, c'était qu'on n'avait pas un tiers-lieu euh, dédié pour faire ça, donc les gens étaient un peu, euh, comme je disais, vampirisés à droite à gauche. Les opportunités pour aller plus loin sur, euh, sur l'atelier-là, c'était de garder le modèle pour pouvoir revenir dessus, c'est-à-dire le re -challenger au fur et à mesure du temps. On a vu cette première vision à un moment, on l'a construite, mais est-ce que finalement, elle est dans le temps, comment elle évolue et ce qui aurait été sympa, c'est de pouvoir jouer des événements en temps réel sur le système. Là, on avait juste construit euh, une représentation à un instant T. Euh, on n'avait pas modélisé tous les acteurs, mais on peut euh, se dire qu'à un moment, si on modélise assez d'acteurs, on peut modéliser aussi les relations entre. On peut commencer à jouer des scénarios, soit passés, soit futurs, des projections en se disant, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si euh, j'ai euh, telle entité euh, du groupe euh, qui euh, décide de se barrer, ou si j'ai euh, mes recrutements qui, euh, à un moment, euh, s'arrêtent complètement, et de voir un petit peu les, les, les conséquences que ça peut avoir les, les uns par rapport aux autres. Euh, deuxième cas, c'était une société qu'on ne va pas nommer, euh, un gros groupe industriel de, de, de, de, de distribution, on va dire, Allez, euh, qui vient nous voir en disant Ouais, moi j'aimerais faire un chatbot. Ok, c'est cool, mais du coup pour faire quoi Ah non, c'est bon, on va faire un chatbot. On leur a dit Bah ok, on a un peu cadré, on a fait de la culturation, et puis après on s'est dit Bah on a bien compris que vous vouliez plutôt du coup vous diriger vers le helpdesk, mais quelle place a un chatbot actuellement dans le helpdesk Surtout au sein d'un gros groupe qui n'a euh, pas forcément tout centralisé et qui peut avoir plusieurs types de helpdesk. Là, on leur a demandé du coup de commencer par euh, de modéliser quels sont leurs clients, leurs enjeux, et leurs problèmes. C'est ce que vous voyez là. Donc on a on a plein de types de clients différents. Moi, j'aime beaucoup le, le client chimpanzé euh, sur euh, sur des trucs complètement euh, euh, qui ne tient pas et qui est, euh, qui est un client finalement qui ah au secours il va nous il va nous péter à la gueule. Euh, on leur a demandé de modéliser les missions du helpdesk. Ça, c'est une seule modélisation, mais ils en ont fait euh, chacun en a fait euh, en a fait une. Et puis après, euh, on leur a dit, bah, tiens, sur ces missions du helpdesk, finalement, qu'est-ce qui peut être délégué à un système externe Donc là, ils ont été sur leur construction individuelle, choisir finalement un seul élément, quelque part la quintessence, pour la reprendre et la mettre en commun. Et ensuite, on leur a dit, bah, du coup, cette mise en commun, là, ces missions-là, ce sera les missions du, ch du chatbot. On va les mettre sur une plaque à part qui permettra de modéliser ce que fait le chatbot. Et ensemble, vous allez devoir nous expliquer et construire une vision commune, une histoire des missions du chatbot. Et on les a intégrées ensuite aux problématiques des usagers qu'on avait vu en tour et on a fait un espèce de paysage c'est à dire que là en fait euh, les éléments sont placés euh, de manière logique par rapport aux missions en fait donc on a euh, euh, par exemple des missions ici qui sont euh, qui sont en externalité de la plaque et donc ils ont placé tous ces, euh, tous ces éléments là en fonction de euh, bah ça euh, ces deux éléments là sont Plutôt sur cette mission-là, celui-là est à cheval entre ces deux, euh, deux missions-là, etc., etc. Ce qui nous a permis de euh, aussi, après, euh, derrière, de plus facilement avoir des ateliers de backlog, de priorisation, etc. Euh, avec ce, ce groupe-là. Les frustrations qu'on a eues, c'était euh, bah, l'équipe qu'on a eue en atelier. n'a pas été la même ensuite sur les autres ateliers plutôt de backlog, etc. Donc, on a perdu un peu de la connaissance. Euh, malgré tout c'est une connaissance qui est assez distribuée donc si vous n'avez que peut-être 3 personnes sur 8 bah, vous avez quand même euh, la connaissance qui arrive à être reconstituée mais au bout d'un moment ça va s'étioler si euh, vous n'avez plus qu'une personne qui a fait le truc et euh, qu'elle est toute seule parmi 8 autres personnes bah, à un moment elle n'a plus assez de poids pour, euh, pour repartager ça donc c'est vraiment un truc on est, sur lequel on donne de l'emphase auprès de nos clients euh, et le dernier point c'est que le modèle doit être conservé là ils n'ont l'ont pas gardé le modèle donc on n'a pas eu la capacité de rechallenger le modèle plus tard ce qui est un petit peu dommage et encore une fois, c'était un atelier d'une seule journée, donc on a les mêmes, euh, finalement les mêmes frustrations et les mêmes opportunités qui auraient pu être intéressantes pour aller plus loin, de modéliser les liens entre les besoins clients, les missions du webdesk, et puis ensuite jouer un peu des scénarios dessus. Euh, pour terminer rapidement, le futur de la police, ça c'est la dernière mission que j'ai fait. la police grandicale ici au Luxembourg. Et la question c'était comment le numérique peut épauler au quotidien le travail des membres de la police grandicale, donc c'était un sujet alors, bien, bien comme il faut. Euh, et donc nous, on leur a d'abord demandé de modéliser ce que c'est d'être membre de la police aujourd'hui, pour eux, donc euh, là pareil, plein d'histoires euh, super rigolotes, euh, je pense que je, je peux pas tout dire de ce qu'ils ont raconté euh, dessus. Euh, on leur a demandé de construire la mission ou les moyens de réaliser ceci les outils, donc c'est assez rigolo, c'est qu'ils nous ont fait euh, des strates euh, comme ça sur deux étages, parce que pour eux les missions se superposaient finalement à qui ils étaient et à leurs valeurs. On leur a demandé ensuite de représenter qui cherchait cherchaient devenir, parce que finalement si on parle de transfo, bah, justement que, qui... Euh, que, euh, qui vous voulez devenir. Euh, et on leur a demandé de, de, ensuite de commencer à construire des outils euh, pour réaliser ces tâches-là dans le cadre de la collaboration. Parce que pour nous, c'était important de ne pas juste dire euh, bah, comment les gens, ils se, finalement, ils sont chacun dans leur coin, mais comment ils collaborent mieux ensemble. Donc on était sur un sujet de transfert digital. Euh, la frustration sur cet atelier-là, c'est la barre de la langue. On a fait un atelier de 9h20 euh, avec des gens qui sont plutôt natifs luxembourgeois. On les a fait parler en français, ce n'était pas très sympa. Euh, donc du coup, à la fin, on, l a, on a switché en luxembourgeois. Mais comme mon luxembourgeois est tout pourri, du coup, euh, bah, j'ai dû enregistrer en fait, la fin de l'atelier, chose qu'on ne fait pas forcément normalement parce que les gens peuvent se sentir un peu euh, bloqués, et pieds. Mais l'idée, c'était que je puisse revenir dessus pour euh, ensuite au calme avec mon niveau très, euh, très scolaire euh, pour, euh, pour reprendre en fait toutes les, les choses qu'ils ont données. Et ce qui était cool, c'est qu'ils ont gardé le modèle, donc ils peuvent rejouer eux. Et par contre, euh, la prochaine fois, on, propose, on aura un facilitateur euh, natif pour faire ce genre de choses, ce qui sera beaucoup mieux. Et Time's Up. Voilà, les clés du succès pour récapituler, bah, on les a vus avant une équipe diverse, un lieu euh, dédié, un temps dédié, confiance dans la méthode, cultiver le partage de la bienveillance et le hard fun. Et voilà <rire> Merci beaucoup si vous voulez échanger après, je serai dans le coin. Bon, bon. <rire> Peut-être quelques questions rapidement. Si vous avez déjà des gens, en tout cas, vous pouvez me, me retrouver après. Si vous n'avez pas des questions, tout de suite, tout de suite. Ouais. Comment, parce que c'est quand même une délégation, quand c'est abstrait, pour les gens qui ne peuvent pas participer à ce que ça donne, comment est-ce que ça ne s'est pas diffusé trois équipes et voir tout le monde oui. oui. exactement euh, plusieurs moyens de faire, soit on, en fait, on enregistre uniquement lorsqu'ils racontent l'histoire, c'est-à-dire qu'on les laisse travailler dans leur coin tranquillement pour pas qu'ils se sentent pieds, mais à la fin, lors de la restitution, si on peut appeler ça, on enregistre l'histoire qu'ils racontent en montrant les différents éléments de manière à pouvoir partager ça facilement à l'extérieur. Euh, d'autres choses, c'est aussi de documenter, euh, euh, bah, s'ils sont pas à l'aise avec l'enregistrement vidéo, bah, c'est euh, de, finalement de, de refaire un document de, un peu de restitution où on prend les photos des différents éléments. Et nous, on va raconter l'histoire de manière euh, de manière papier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficilement partageable euh, à d'autres personnes qui étaient pas là. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce soit les gens qui participent à l'atelier, qui, qui finalement deviennent ambassadeurs et euh, portent ces choses-là, en fait. Donc, c'est eux qui vont ensuite repartir dans les équipes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des, des gens, des équipes, de, enfin, une équipe diverse, parce qu'ensuite, ils vont se redispatcher dans l'organisation et porter, en fait, le message, la vision, etc. Bah merci beaucoup, en tout cas, d'avoir assisté à mon, talk, à mon talk. Et comme je disais, dispo pour vos questions après. Merci.